Bonjour à toutes et à tous amis de GeekWorlds. Aujourd'hui, pas de vidéo, et oui, comme vous l'aurez compris, on a eu un léger souci concernant l'épisode 2 de Gotham. Merci Scar. Enfin bref, le pauvre, c'est pas de sa faute. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Donc du coup, je vous propose un petit announcement concernant un JDR qui devrait sortir prochainement sur GeekWorlds, dès que vous saurez... Assez nombreux. Ce jeu de rôle va donc se dérouler dans l'univers de George Lucas. Comme vous l'aurez compris, j'en suis un fervent admirateur et très grand fan. Donc du coup, vous aurez une saga dans Star Wars où vous serez le héros. Ou plutôt les héros. Vous vous battrez aux côtés principalement de R2-D2, ou même Luke Skywalker, Han Solo et la Princesse Leia. Et vous allez donc maltraiter l'Empire qui, après la destruction de la deuxième étoile de la mort, a décidé de faire chier la Nouvelle République et l'Alliance Rebelle. Oui, non, on va pas se mettre dans Disney avec la Résistance et le First Order, non, non, non, non. On va suivre la trame imaginée originalement par George Lucas. Donc tout l'univers étendu qui, aujourd'hui, n'est plus reconnu. Sauf par les fervents admirateurs de notre ami Lucas. Donc du coup, je vous invite à me contacter via Discord ou Messenger afin de pouvoir vous inscrire, que je puisse vous rajouter sur notre groupe Star Wars, l'avenir de la galaxie, qui est le nom officiel de ce JDR, et ainsi vous pourrez démarrer votre aventure spatiale dans une galaxie lointaine, très lointaine. Allez, à très bientôt je ne vous en dis pas plus et n'oubliez pas de vous abonner, un petit like, comme d'habitude. Allez, au revoir